Vous êtes à la recherche d'une trottinette performante et robuste, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Oui, les amis, j'ai vécu pendant plusieurs semaines avec cette trottinette électrique. Tout d'abord, parlons un petit peu de ce qu'il y a dans la boîte. La réception et la boîte nous montrent une trottinette qui pèse. Oui, qui pèse. C'est une trottinette qui va avoisiner les 20 kilos. 20,3 kg alors je peux vous dire que la boîte est assez encombrante mais la trottinette en a dans le ventre au déballage on retrouve la trottinette une clé allen 5 vis et une rallonge de pompe à air ainsi qu'un chargeur secteur pour la trottinette rien à dire sur l'emballage rien à dire sur la protection qui a été faite pour cette trottinette tout est nickel le montage est très facile quelques vis à monter le guidon on la déplie bref on est rapidement prêt l'utiliser, mais bien entendu, il faut la charger. En parlant de la charger, regardons et voyons ensemble les caractéristiques techniques de cette trottinette. Car oui, on a une trottinette avec une vraie puissance. On a un moteur avec une puissance de 350 watts, une charge max sur la trottinette de 100 kg, une vitesse maximale de 25 km heure, avec des freinages en frein à disque et frein électronique à l'arrière. La capacité de la batterie est de 10,1 ampères heure. Et le temps de charge complet est de 6 heures. On a une trottinette avec 50 km d'autonomie. Donc ce que je vous disais, vous allez pouvoir vraiment vous déplacer partout. Hein. Je ne pense pas que vous, vous allez faire 25 km aller-retour pour aller à votre travail. Mais pourquoi pas, c'est faisable. Cette trottinette est disponible au prix de 699 euros. Maintenant, regardons de plus près son design. Oui comme je vous l'ai dit c'est une trottinette assez robuste Son design inspire la confiance Dépliée, on a une trottinette de 117 cm par 54 cm par 120 cm Je vous le disais elle pèse 20,3 kg donc elle est assez lourde hein assez encombrante à déplacer, mais c'est parce qu'elle renferme beaucoup de puissance. Une fois qu'on est dessus, une fois qu'on a les pieds dessus, on se sent tout de suite en sécurité. On va en parler juste après dans la prise en main. Les pneus sont des pneus de 9,5 pouces, résistants, assez épais. Et la qualité des finitions sur cette trottinette est simplement parfaite. Le deck de cette trottinette est un petit peu courbé vers le haut à l'avant et à l'arrière. Ça permet à la fois de poser ses pieds hein, côte à côte sur la trottinette, mais aussi de pouvoir les déplacer à l'avant et à l'arrière, et ça c'est plutôt pratique. Au niveau de l'éclairage, on retrouve un feu avant et un feu arrière qui vont bien entendu s'allumer avec la trottinette. On retrouve aussi sept catadioptres qui vont permettre du coup de réfléchir la lumière venant de sources extérieures. Au niveau du guidon, on est aussi confort-confort. On y retrouve un écran central avec un bouton multifonction, la poignée d'accélération sur la droite, une sonnette sur la gauche, et deux freins de chaque côté qui vont permettre d'avoir un frein avant et un frein arrière petit détail propre à cette marque on aura aussi une petite visière parlons maintenant de la prise en main au niveau de la prise en main ça se fait aussi rapidement une fois que la trottinette est chargée vous téléchargez l'application vous faites l'appairage bluetooth et après vous êtes prêt à partir enfin plus ou moins car sur les 200 premiers mètres la trottinette est bridée à 15 km h ça va vous permettre en gros de prendre cette trottinette en main en toute sécurité puis après avoir passé ces 200 mètres, vous allez pouvoir monter jusqu'à 25 km h Pour démarrer la trottinette, vous appuyez sur le bouton. Sur l'écran, vous allez avoir plusieurs informations comme la vitesse, etc. Et vous allez avoir aussi plusieurs modes. Un mode e-save qui limitera la vitesse à 15 km h Et le mode normal qui vous permettra d'aller jusqu'à 25 km h Il y a aussi d'autres fonctionnalités que vous pouvez atteindre via ce bouton d'alimentation. Deux pressions successives mettent le feu avant. En plein phare comme sur une voiture, trois pressions change l'unité de mesure pour la vitesse et 5 active le mode piéton qui permettra à la trottinette que d'aller jusqu'à 5 km heure Pour ce qui est du feu, il est automatiquement allumé avec la trottinette, même en plein jour. Ça, ça peut être dommage hein, parce que ça aurait peut-être fait économiser un petit peu de batterie, mais bon, je pense que c'est quand même pas ça qui consomme le plus. Après, comme je vous le disais, sur la route, on est confort, confort, on va pouvoir avancer même en pleine montée. La trottinette va pas trop galérer sur une grosse Grosse montée avec à peu près 100 kg sur la trottinette, un gros sac à dos et mon poids. Je suis arrivé au stade où la trottinette avait ralenti de 25 km h à 15 km h Mais elle me permettait quand même de monter sans effort tout en haut. Et c'est quand même vraiment puissant par rapport à ce que j'avais testé sur la dernière Xiaomi que j'avais testé il y a quelques mois c'était la Xiaomi Mi Scooter 3 que j'avais testé peut-être qu'il y en a une nouvelle qui est sortie mais bref ça permet vraiment avec cette trottinette elle est plus robuste mais elle est plus puissante au niveau de l'application vous allez pouvoir verrouiller la trottinette la mettre en mode verrouillage personne ne pourra l'utiliser et lorsqu'une personne va essayer de l'utiliser ça va sonner comme une alarme vous allez pouvoir du coup verrouiller ça avec votre application tout simplement et aussi avoir tout ce qui est relatif aux paramètres de la trottinette et surtout au reporting vous allez avoir un petit peu d'analyse sur les kilomètres que vous avez fait le temps que vous avez fait etc etc bref c'est vraiment une trottinette puissante alors maintenant pour qui est-elle faite vous êtes à la recherche d'une trottinette déjà vous êtes sur la bonne vidéo alors maintenant il faut savoir si vous recherchez une trottinette plutôt imposante robuste stable et qui va avoir beaucoup de puissance et d'autonomie ou plutôt une trottinette assez pratique, assez facile à transporter. Car oui, cette trottinette de 20 kg est, on va dire, aussi encombrante qu'un vélo à peu près. Vous n'allez pas pouvoir la porter à une main tout le temps, monter 4 étages, etc., etc. Ça va être assez compliqué. Contrairement à une trottinette qui pèse plus dans les 10-13 kg qu'on peut retrouver, mais qui sera beaucoup moins puissante. Et si le poids ne vous fait pas peur, cette trottinette est tout simplement parfaite. C'est une citadine, stable, safe, et qui va vous emmener pratiquement partout. Par contre, si vous cherchez quelque chose de compact, vous allez pouvoir vous orienter vers un autre modèle. Voilà les amis pour mon retour d'expérience sur cette trottinette. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.